Si vous savez, cela vous est utile, en général, l'essence de l'anonymat est une attaque contre la revue russe. En gros, la liste a été compilée en si peu de temps, très probablement l'Ukraine n'est pas. Une Ukraine est aussi rejoindre et maintenant la sécurité, c'est-à-dire que les Ukrainiens ont créé leur propre... Groupe, j'ai vu là déjà un peu qu'il n'y a pas un million de personnes qui le veulent, mais le robot qui parle, il n'y a pas autant de gens qui le veulent. Que dans la portée de ce monde russe, mais en général, quel genre de nom y appelle-t-on en sang ou quel que soit l'an? Nom de la crêpe, ils en dirigent maintenant 10 000. Je dirais ces mots qu'il y en aura 10 000. En principe, elle l'apostrophe. Ukraine, ils sont beaucoup plus petits, c'est clair parce que l'Ukraine est un petit pays et elle ne nous a pas compris là. Dessus, oui, la politique est comprise. Tout ça, eh bien, je comprends si la Russie a attaqué et il y a un tas d'autres à ce sujet, je peux. Comprendre du livre la vidéo que j'ai compris et parce qu'alors tu devrais en parler, j'ai dit directement. Préparer le matériel et il pue pour moi comme une heure, en principe, il y a des sanctions pour ce thermodame Selon le plus volant, je parle déjà ukrainien, ma tête pense que tout le monde est très... Jute bon alors et quand vous dormez beaucoup nous écrivons aussi mal dans cette vie vous pouvez penser à tant de choses par la façon dont les ukrainiens ont expiré différemment sont morts maintenant vous pouvez aller parler et aussi en dire quelque chose c'est ce qu'il a lui-même versé dans un garçon seul ne peut donc pas Atteindre tout le sens de sa vie Regarde-la pas pour nous construire et au problème qu'il n'y a pas de gens pire que Toi dans un truc et tu peux y aller C'est moi qui m'intéresse exactement anonyme Il s'en fout tes question Concurrent juste avant quand j'ai regardé un dessin animé très cool en tant qu'enfant pro Bord, en principe, il s'agit d'une série de films, vous pouvez reconsidérer la fin de l'interdiction si vous êtes un écolier, alors en principe, cela causera le gilet Bakugan série royale est très cool, je voulais juste gagner une médaille pour laquelle tout le monde à la fois, mais le non-sens, bien sûr, ne peut pas nous atteindre, en principe, c'est bien qu'il parle dans le discours mais il ressemble à un changeur d'argent honnête, peut-être qu'il ne parle pas aussi stablement qu'anonyme en ce moment. Directement au temple, tout est la texte ou a appris le texte que je donne maintenant, c'est pourquoi écrivez dans les commentaires le doute se termine toujours par des réflexions sur le fait de repousser la Russie et ce que nous essaie de dire. Là que la dernière chance est tombée il n'a rien dit au porteur juste revenir les jours de sera bien. Au peuple et a dit qu'il préférerait simplement agir au peuple de Russie n'affectera pas celui-là. Il attaquera la cybersécurité la mort de votre cybersécurité sportive comme ça, il aime attaquer comme ça. Et j'aime probablement soumettre quelque chose en rapport avec ça, je me demande comment ça va me couper. Comme le mien, eh bien, elle n'est pas intéressée par les hauteurs, c'est sûr que je veux en devenir un, alors bonne chance à tous au revoir.